Bonjour, je vais vous parler de la formation « Développeur Data » que lance Simplon. C'est une formation qui est labellisée « Grande École du Numérique » et qui vous propose un parcours de six mois intensif, comprenant aussi un mois de stage. Au cours de cette formation, vous allez apprendre à concevoir et exploiter des bases de données. En quelque sorte, c'est de l'analyse du besoin en base de données jusqu'à la data visualisation, apprendre à traiter et exploiter des bases de données. La formation développeur data qui est certifiante vous prépare aux métiers d'aujourd'hui et de demain que sont préparateur de données, data analyst, data storyteller ou encore data miner ou web analyst. Pour préparer votre candidature à cette formation, je vous conseille de vous connecter sur des plateformes d'auto-apprentissage telles que OpenClassrooms, Codecademy, Sololearn, afin de vous immerger déjà dans le, la programmation et le code, et notamment le parcours de formation Python que vous trouverez en ligne sur ces plateformes. À la suite de ça, vous devez remplir un formulaire de candidature et euh, selon votre profil et votre motivation, nous vous convoquerons en entretien afin de faire votre connaissance. Nous recherchons des profils sur cette formation développeur data qui ont plutôt une appétence pour les chiffres le domaine du big data, de la donnée, éventuellement de l'intelligence artificielle et aussi euh, une logique algorithmique, euh, être à l'aise avec des tableurs. En soi, pas de panique, euh, pour cette formation, il n'y a pas de prérequis techniques. vous pouvez venir sans avoir eu d'expérience au préalable, euh, ce qui compte avant tout, c'est votre motivation. Les métiers de la data, c'est les métiers d'aujourd'hui. C'est des métiers qui sont dits en tension, en extrême tension même. Euh, cette formation, elle vous amènera aussi vers le machine learning, ou plus communément appelé l'intelligence artificielle. N'hésitez pas